Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on est parti semer les fèves, les pois et les épinards. Je vous emmène pour mes premiers semis 2020. Alors, du coup, ben, le terrain, je ne l'ai pas préparé. Euh, il reste encore les feuilles de peuplier. Et on voit quand même qu'il y a l'activité des vers de terre. Ce que je vais faire ici, là, je vais gratter un peu parce que je vais faire euh, un mélange épinard, petit pois et fèves sur le même euh, emplacement. Et après, je vais faire deux rangs de fèves toutes seules. Les fèves, je les ai écossées ce matin, dans le coup, parce que je vais pas pensé à les écosser depuis, depuis le mois de juillet. Je n'ai pas pris de temps. C'est les fèves de Séville que j'avais semées en janvier 2019 et que j'ai récoltées en grains. Là, c'est les petits pois des champs de 2017 que j'ai sorti du congélo. Pourquoi le congélo? Ben, c'était pour les bruches là, les insectes qui font des, des creux dans, dans les graines. Et en les mettant dans le congélo, ça évite que les grains soient, soient troués. Et en épinards, bien sûr, les matadors. Il faut surtout se semer des épinards de printemps. J'avais des graines de viroflet qui sont d'automne, mais faut pas les semer, ils vont monter à graines rapidement. faut surtout des épinards de printemps, vous voyez, février, mars, avril. Mais dans ma contrée comme, comme le potagiste, on a des températures assez chaudes, et souvent ceux du mois d'avril, moi ils montaient vite à graines au mois de mai, juin. Et on n'avait pas une belle production alors je vais en profiter pour euh, semer ça au mois de février en même temps je vais profiter pour vous montrer des nouvelles du jardin ce qu'il a l'ail on voit qu'il est pas très développé cette année pourquoi parce que je l'ai planté qu'au mois de janvier tout début janvier et les échalotes euh, grises, bah, comment juste à sortir elle aussi. Ah, vous voyez, c'est un peu un peu compacté sur le dessus parce que ça a quand même encore tombé l'autre jour 75 mm. Et là, il euh, y a le précédent. Il bah, y avait des faibles. Vous voyez les résidus Ils sont pas totalement mangés. Ils sont pas totalement mangés. Et là, ici, ça sera. Euh, les pommes de terre il faudra que je passe la grelinette et dans le coup il ben, ya des fèves qui avaient tombé euh, à la récolte l'an dernier et elles sont en fleurs euh, il reste encore les résidus d'haricots verts euh, souvenez les haricots verts qu'on avait mis euh, sous couvert euh, de fèves et avec les résidus de lin hein, on voit bien, ça s'est bien arrangé les, les vers de terre, on peut totalement dégradé. Mais je vous avais pas fait un petit bilan sur ces haricots. Ça a été encore pire que les haricots avec travail de sol. Parce que là, je vous remettrai en lien. Mais voyez, on avait planté directement dans les fèves, Mais ça n'a pas eu d'eau de la saison. Et franchement, ça n'a pas été une réussite en haricot vert. J'ai eu moitié production euh, par rapport à, à des haricots en potager normal. Ah bah même là, il y, y avait une graine de lin, je pense, <rire> à l'année dans, dans le couvert. Et bon, après là, il y a plein d'autres herbes. Mais là, il faudra que, malgré l'activité derrière de terre, je vais pas planter. Des pommes de terre direct là dedans faudra je passe un coup de de grelinette bon je vous reprends avec moi j'ai fait le semi quand même euh, les mains libres alors voilà le test de fèves euh, toutes les 20 cm j'ai mis des pois avec là j'ai semé des épinards tout seul euh, là je les ai mis un peu plus rapprochés. j'ai mis épinards et petits pois et là j'ai essayé de mélanger les, les trois. Mais comme les fèves et les petits pois seront plus profonds. Ah si un verre de fil de fer là. T'es notre ami le topin. Ah oui c'était un précédent. Euh, L'ail et là un rang de fèves. C'était précédent pommes de terre. Et à côté haricots Et comme... Bah tant pis toi le topin. Je t'ai vu. Allez, il est parti au boulevard des Allongés. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je finis de semer mes deux rangs de fèves. Et je vous dis à la prochaine.